Pour fréquenter ça, il faut que les très cher pour les. Nous-mêmes, nous sommes alliés ici. Quand on a nous il s'est choisi de faire caca, nous-mêmes, nous sommes Et nous on fait caca, nous ne caca. Parce que nous-mêmes, les gens nous nous ont qu'est-ce que fait pour nous nous avons donné, nous fois nous ont nous, nous nous voulons nous gens nous ont donné, les nous, Síh, fait nous, nous, nous nous nous nous du ça nous a déjà monté monter mêmes nous de bête là-nous. Et nous nous-mêmes, de nous un que ça a Et moi, collègue, allez, allez. Nous avons qui te C'est parce que nous avons une balle. qui devant nous, qui prend balle. Allez, non, que balle. ça. pas oui, regardez comme balle là vraiment, oui. C'est même ça que nous là. Mais fait la la c'était... mais Voilà. non voilà voilà C'était là même, mon C'était même, là même, c'est même, les lois au alliés net mais nous C'était fait travailler vidéo. ou elle monde ou pas d'avoir le Vous Vous on traverser dans le pont c'est parce que va faire à la police on la police des la police va la police des la police vite l'homme nous remets, depuis vite l'homme, bon, lhomme collé c'est bon, c'est bon, c'est Mais c'est bon, magali bon, l'homme bon, magali bon, c'est Oh. <coughs> yo. Yo. yo, yo, la vidéo là. là. le on a le téléphone, On va la On la On la On va le téléphone On la On On va la On On va On On va On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 il faut vous dégager parce que Je avec le directeur Faisal, on a pris la décision. On est lundi 5. J'ai discuté, discuté, discuté. Vous avez retourné et lui m'a dit, ah, je n'ai pas qu'à bord plus que 70 millions de d'euros. Il m'a dit, bon, 80 millions de d'euros. Parce que je suis en garde, ça m'a retiré. Pendant que je suis avec le directeur, je suis là devant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 Hmm. Yeah. Non mais comment Attendez. Oui. On pour nous. Bien. <rire> <rire> <rire> <métion de l 'arrière> ah monsieur. monsieur <métion> le président de la République. Je suis désolé. 80 millions de gouttes pour yes. des journalistes. Pour des médias ou des journalistes C'est un bon programme, de une bon campagne. Je pas sais pas, pas, m est. M est pas bon. ah, Ça veut dire ça je là, je sais, oui, Je ne sais pas. Elle dit journalistes qui habitent pour l'agent. Je ne boulages. sais je pas. Monsieur le si le oui, mais on ne pas le gouvernement dans une situation difficile. Je dis, écoute, monsieur le président. Vous avez besoin de monocore pour dire bel garçon, hmm. vendre gros, non président, pas Et ou pas belle, vendre ou pas gros, vendre pas gros, vous cherchez, vous cherche Bon, comme je suis là. <rire> Parce que le lap monté, monter, monter, monte, nous toujours cherchons, vous vous calme. Mm -hmm. nous êtes maigre président. On payez un aide pour gras.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 Je parce que ou pas de prix Nous disons pas prix Je pas Je vous dis à monsieur je dis à l'intérieur ah ben de <rires> là, 4 heures, ah, ah. ah, heures. Mais tomes... continue, on continue, society, ne euh, nous sommes de continuer Nous C'est très important que nous continuions par qui nous nous finir Par exemple, Décision pour dire Parce que nous avons discussion nous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 et le... Même Jacques tout le monde. Vous dit ça? bien, on parle quoi. On doit... On doit On Alors, à haute à On dire, on on ne pas tout de... an... un... Écoutez, écoutez. Okay, ça, faire... de Dieu. Écoutez. de Dieu attaqué EDH. Pour une histoire, il y écrit un mot Pour tu as fait ton fête en bas, on quand tu fait